Monde. Bonjour chers amis, bonjour c'est Maddy, merci vraiment beaucoup beaucoup pour vos messages de soutien, ça m'a fait très très plaisir. Donc je n'ai pas pu répondre à tout le monde, vous étiez trop nombreux, vous vous rendez compte. Donc vous êtes super, hein. je vous aime aussi beaucoup, beaucoup, merci encore, ça fait chaud au cœur. Et puis bah écoutez, je vais continuer à être là pour vous, hein, parce que il va falloir tenir, il va falloir résister. Vous êtes des résistants et des résistantes, ça je sais, mais sachez quand même que ce qui s'amène, c'est pas joli joli, hein. je préfère vous le dire. Bon, ça c'est par rapport à ce que j'avais vu en astrologie, et de toute façon c'était une année chaotique, hein. Voilà, elle était vraiment dessinée cette année, euh, avec des mois vraiment, vraiment difficiles, et euh, des batailles, euh, des explosions, euh, voilà, euh, la population qui se monte contre l'autre autre partie de la population, donc la division, etc., etc., bon. Donc, c'était ce qui ressortait, en gros, hein, avec euh, d'autres choses, mais euh, c'est vrai que c'était une année difficile. Donc, les abstentionnistes, on va regarder un peu si, justement, s'ils si vont... Euh S'ils vont bouger, voilà, s'ils vont changer d'avis, s'ils vont aller soutenir Marine. Ça m'étonnerait qu'ils aillent soutenir Caligula. Hein. Donc, on va demander. Allez, est-ce que les abstentionnistes, on sait quoi, 25% dans ce zoo-là, hein. est-ce qu'ils vont aller apporter leur vote pour sauver la France Alors. J'ai l'ermite renversée, enfin bon, j'ai l'ermite parce que renversé, moi, je le fais pas, hein, c'est trop compliqué. Donc j'ai l'ermite. Bon bah, c'est quand même la prudence et la méfiance, oui. Donc c'est sûr qu'ils sont, ils sont très très méfiants euh, par rapport à ce qu'on peut leur annoncer. Ouais, c est, c est, bah, je les comprends, hein, je les comprends. Ils savent très bien, euh, ils sont des gens intelligents. Euh, ils savent très bien que tout ça, c'est du pipeau. Les élections, euh, les, la, la politique, euh, les institutions, tout ça, c'est du pipeau et ils le savent. Bon. Mais, il y a un mais. Alors, est-ce qu'ils vont quand même changer des vies Ou est-ce qu'ils vont aller à la pêche Alors, est-ce qu'ils vont aller voter Alors, l'empereur renversé, bon bah. là, par contre, renversé, je sais ce que ça veut dire. Hein. C'est, euh, hop, perte de pouvoir. Celle-là, quand même, je la connais. La route de la fortune, ben bah, oui. Parce que c'est vraiment eux qui peuvent faire bouger les choses. Hein. C'est 25%, hein, me semble. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Il faut qu'ils se bougent. Alors, le mat. Alors, le mat traversé, je ne sais pas si ça change beaucoup de, de signification. Là, j'ai quand même... On se barre, hein. En gros, c'est ça. C'est on s'en va. On s'en va. Ouais, ça, mais oui, mais ils s'en vont ouf. La lune. Ouais, bof. Moi, j'ai pas l'impression... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie que Caligula soit élu, c'est vrai. Mais j'ai quand même pas l'impression qu'ils auront voté, hein. Ce pas des cartes de décision, ça. Le mat, c'est on prend son baluchon, on s'en va à la pêche. Hein. C'est vraiment ça. On s'en fiche de tout, voilà. On se désengage du système. Et la lune, bah, c'est pareil, c'est la passivité. Ben non. Et pourtant, et pourtant, ils peuvent vraiment, vraiment faire changer les choses. Donc, on va regarder. Les électeurs de Jean-Luc vont-ils voter Caligula Donc, vont-ils suivre, en fait, les consignes données par leur, euh, leur mentor alors là, j'ai l'ermite à l'envers. Pareil, hein, la, même, la même chose, et le chariot. Bon, par, par contre, eux, j'ai l'impression qu'ils vont se bouger quand même. Le chariot, c'est on se bouge. Mais l'ermite, il, il risque d'y aller à reculons. Mais alors, pour qui On va regarder. est-ce qu'ils vont voter Pour Caligula, donc, est-ce qu'ils vont suivre les consignes de vote hein, Parce qu'eux aussi, ils sont 22% quand même. Hein. C'est énorme. Alors l'as de, de bâton, ouais. là c'est déjà un peu plus euh, dynamique hein, comme carte. Hein. Le mat en face, le monde, alors renversé ou pas hein. Moi je le monde je la je la mets euh, de façon droite. Ouais ils vont aller voter et l'étoile. Aïe aïe aïe aïe aïe. Là par contre c'est pas bon hein. parce que l'étoile ça veut dire oui et le monde oui c'est pareil. J'ai un peu peur qu'ils suivent les consignes. Apparemment. Et le pire, c'est que c'est eux qui vont donner la victoire à Caligula. C'est le pire. Le mat, ça montre simplement que là, ils font n'importe quoi. Hein. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Donc oui, l'étoile, c'est oui. Ils vont aller voter pour Caligula. Bah écoutez, vous aurez les conséquences de votre vote. On va regarder quand même s'il y a une partie euh, qui va aller voter marine. Donc qui va désobéir, on va dire. On va voir hein, ce qu'on sort. Alors, est-ce qu'il y a une partie qui va aller voter marine Alors, j'ai le soleil et les deniers. Bon, la coupe est pas non plus extra. Il y a peut-être une partie quand même qui, qui ira, on, mais on va regarder. Alors, est-ce qu'il est qu y a quand même une partie qui va aller voter Marine? Alors, j'ai le jugement, donc ça c'est ce qu'on leur a annoncé, ouais, le pendu. Le pape. Donc ça, ça peut être le Jean-Luc. Et l'empereur. C'est pas l'impératrice, hein, c'est l'empereur. Mais hein. l'empereur, il était renversé. Hein. Bon, on va laisser droit, peu importe. Bon, je n'ai pas la réponse, là. Ah, ben ça, c'est l'impératrice. Là, elle sort. C'est vrai que là, ça montre, en fait, qu'ils ils sont dans une situation de blocage. Donc, ce n'est pas vraiment leur euh, conviction. Mais, il, à mon avis, il y a une partie... Il y a quand même une partie qui va aller voter pour Marine. Ouais. Ouais. Donc, en fait, il y a une partie de l'électorat qui va suivre les, les consignes de Jean-Luc. Et une partie qui ne va pas les suivre. Maintenant... Euh, <rire> Il, y a, il va y avoir aussi une partie qui va, euh, qui va certainement s'abstenir aussi. Bon, on va essayer de voir. Alors, parmi ceux qui vont aller voter, ils vont privilégier qui Est-ce qu'ils vont privilégier l'empereur, enfin l'empereur, le, euh, voilà, le, le, le Caligula Ou est-ce que finalement, ils vont vraiment beaucoup plus désobéir et aller voter Marine Qui est-ce qu'ils vont aller favoriser pour, encore une fois, pour la partie qui ne va pas s'abstenir. Hein, parce qu'il y aura une partie qui s'abstiendra. Alors, le monde et l'arcane sans nom. Ouais. Ben, ça, c'est ce qui nous attend. Hein. Bon. OK. On va regarder. Alors, les électeurs de Jean-Luc vont-ils favoriser... Qui Vont-ils favoriser Caligula ou vont-ils favoriser Marine Ah Pas de chance. Ils vont favoriser le diable. Bon. bah ben, Écoutez, c'est sorti. Donc, ça veut dire qu'ils vont aller favoriser euh, l'empereur le, sortant. Je suis désolée, c'est sorti. Bon. Ok, je vous la remontre. Oui, bon. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on va vraiment avoir un report de voix massivement pour lui et pas pour Marine. Il y aura une petite partie qui ira pour Marine, à mon avis, oui. Une grande partie pour, euh, pour, pour les abstentions. Et le reste, ce sera lui qui l'aura en plus grande partie. Ouais, désolée. Donc, on est mal barré. Je préfère vous le dire. Par contre, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que je pense quand même que le règne de, de, de l'empereur fou tire à sa fin, parce que j'ai quand même que des mauvais aspects, moi, pour lui. Que ce soit en astrologie, alors vous allez dire, oui, mais si, si, si c'est un clone, ça ne marche pas. C'est vrai, il y a toujours cette histoire de clone ou de sosie, c'est vrai, c'est possible, j'en sais rien. Si on est vraiment gouverné par des reptiliens ou quoi que ce soit, ou j'en sais rien... Euh, pourquoi pas, je veux dire, je suis une ouverte d'esprit, donc ça se trouve, celui qu'on a au gouvernement, c'est pas le vrai, dans ces cas-là, le thème fonctionnerait pas, là, je suis mal, quand même, mais, au niveau des cartes, par contre, il euh, y a quand même un souci, il y a quand même un souci, je vais quand même arrêter, brutalement, bon, je sais pas si j'ai encore faire un tirage sur lui, j'ai pas envie, j'ai pas envie, il m'énerve tellement, on va plutôt regarder euh, les explosions d'où ça pourrait venir, hein, parce que ça, par contre, je suis assez sûre de moi, à ce niveau-là, et puis, il y avait toujours cette histoire de militaires que je ressortais. Alors, si ça se ce n'est pas nos militaires. Hein. On est d'accord. Hein. Vous savez, le, tous les, les tirages dans lesquels j'avais des militaires. bah ben oui, mais lesquels Les nôtres, pas les nôtres Est-ce que, est est que ce sont ceux qui sont là pour mater la population, pour la réduire en esclavage, genre Australie Ou est-ce que ce sont là pour libérer le peuple Ou est-ce que ce sont ceux qui, qui viennent de, des armées étrangères On a un vrai, un vrai souci à ce niveau-là, hein. Donc, je vais essayer de voir un petit peu les explosions d'où elles viennent. Voilà. Voir si ça peut ressortir. Je prends mon dixit qui me donne des, des informations sympas. Mais c'est vrai qu'au niveau des aspects astrologiques, euh, les aspects sont difficiles. Vraiment difficiles. Bon. Donc, il va falloir vous préparer. Voilà. Euh, comment vous préparer ben, Mettez-vous à l'abri, hein, si vous pouvez. Mettez-vous à l'abri la, mettez dans, les, dans les prochains mois, Enfin, si, si vous pouvez. Je sais que, comme je dis tout le temps, vous avez fait vos provisions et tout. Pensez à l'eau, pensez à vos animaux, etc. Euh, voilà, on est en temps de guerre, quoi. On est en temps de guerre. Ah, bah tiens, qu'est-ce qui vient me tomber, là <rire> Alors ça, c'est les élections. Avec la tromperie. Ah, écoutez, je vous l'invente pas. Hein. Ça, c'est le renard, donc c'est la tromperie. Et ça, c'est les élections. Ah, c'est amusant, regardez. On retrouve deux hommes, une femme. Et là, celui qui fait son coup en douce. Je dis, ça ça s'invente pas. Bon, donc pour ceux qui pensaient encore, euh, ou qui doutaient encore des, des élections avec les trucages, euh, si, il y a eu tricherie. Vous voyez le renard qui va dans tous les, les escaliers là qui vont dans tous les sens, c'est tromperie. Et là, je vous l'ai dit, hein, voilà. Bon, c'est sorti, c'est sorti comme ça. Et j'ai pas fait exprès de faire tomber celle-là. De toute façon, si j'avais voulu, j'aurais pas pu quoi. C'est pas possible. Il y a 300 cartes donc je peux pas les je, je peux pas savoir lesquelles vont tomber. C'est impossible. Alors, on va revenir sur ces explosions. Alors, est-ce que je pourrais avoir des petits détails sur les explosions que je vois en astrologie et surtout les militaires Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être des indications Ouais. alors. Bien. Alors, on a le capitaine dans la tempête. Ouais. ça, ça peut être nous. Hein. Et puis, vous voyez, regardez, oh, toujours la même, hein. toujours la même, la période d'obscurcissement. Hein, c'est l'éclipse, mais l'éclipse... D'ailleurs, il y en a une euh, le 15 mai. C'est une mabuse qui est extrêmement mauvaise comme éclipse. C'est une éclipse de lune. Euh, et c'est une, vraiment une très mauvaise éclipse. Très, très mauvaise éclipse. Euh, elle est en plein avec Saturnades. Et pour moi, c'est euh, le blocage, c'est le chômage, c'est la maladie. Enfin, voilà, euh, tous les trucs sympas. C'est vraiment euh, une très mauvaise éclipse. Et donc, il faut savoir qu'une éclipse a une durée... Au niveau de son, comment dire, de son action qui peut durer six mois. Hein Donc ça veut dire qu'entre le mois de mai, bah, vous comptez, hein, ça doit aller jusqu'au octobre, novembre. Vous voyez, on arrive à la fin d'année. Et moi, j'avais dit l'automne, voilà, été, automne, tournant. bon Donc on va avoir six mois difficiles. Donc la tempête qui est, qui est ici, mais il y a quand même l'arc-en-ciel. Allez, allez, je vous annonce quand même une bonne nouvelle. Et une éclipse, une période d'obscurcissement. Si, je ne sais pas ce qu'il y a en dessous de l'éclipse d'ailleurs. Ah ben bah, voilà, regardez. Après, il y aura quand même quelque chose qui sera plus positif. Hein. On aura la lumière qui revient. Hein. Je peux pas vous laisser non plus que des mauvaises nouvelles. Hein. Et là, derrière, il y aura une espèce d'oiseau-lire. Donc, un peu un petit, mais un petit miracle. Mais bon, pour l'instant, on va rentrer dans la tempête. Voilà, je préfère vous le dire. Ok, alors, les, as les fameuses explosions. Est-ce que je pourrais avoir éventuellement quelques, euh, voilà, quelques indices Même si on ne doit pas tout savoir, n'est-ce pas alors, je suis en forme aujourd'hui, donc j'y vais. Hein. Hop, je vais vous faire plusieurs tirages aujourd'hui, que je posterai, je posterai les vidéos euh, au fur et à mesure, euh, on va mettre comme ça, au fur et à mesure dans la semaine. Puis en plus, nous, on a le Car -Tag, donc euh, vendredi, c'est férié. Voilà, donc euh, je vais pouvoir vraiment prendre du temps et faire davantage de méditation. Alors, les explosions, est-ce que je pourrais avoir des, des explications euh, d'où elles viennent est-ce qu'elles sont euh, parce qu'il va y avoir un problème dans la population Mettons un problème civil, on va dire. Ou est-ce que c'est de la répression Ah, on a eu plein de policiers quand même euh, en 2020, 2021. Enfin, surtout en 2021. C'est assez... Euh... Enfin, bref, c'est assez problématique. Ou alors, est-ce que c'est une armée Alors, on a des choses en attente. Ok. On a, tiens, la fameuse urne funéraire, là. Celle que vous aimez bien, là. Ok. On a... Éviter un piège. On a un labyrinthe. Oui, je vous dis, on va avoir un problème. Et on a des traîtrises. Bon. Alors, on a des traîtrises et on a des choses en attente d'être annoncées. Là, c'est une urne. On va regarder ce que c'est. Il y a quand même des choses. Mais je n'ai pas sorti les explosions. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ces explosions Je sais vraiment, vraiment de me concentrer pour savoir de quoi il s'agit. En tout cas, là, vous voyez que le labyrinthe se passe de commentaires hein, Et la traîtrise aussi. Alors, on enterre quelque chose. Ah, donc ça, c'est la fin de quelque chose. Hein. On va nous annoncer la fin de quelque chose. On enterre quelque chose. Pas tout de suite, mais c'est sûr. La fin des institutions, ça m'étonnerait pas. Ah, ben bah voilà. Là, on a l'armée, ou en tout cas les militaires. Ok. L'urne, ben bah oui, je sais bien que c'est une urne funéraire, mais enfin, une urne funéraire avec les militaires, bof. Euh, je ne sais pas ce que c'est que cette urne. Ouais, faudrait je, je cherche sur Internet euh, éventuellement les significations, les symboles en relation avec l'urne. Je vous dis, pour moi, c'est l'urne. Quand on dit tous ces urnes, pour moi, c'est les bulletins de vote. Hein. C'est. C'est un peu ça bon ici on a un piège à éviter oui voyez une situation vraiment casse gueule hein. là il va falloir vraiment essayer de déjouer les pièges on ira voir après ce que ça peut être ce piège ici on rentre dans une période hivernale vous, vous, vous le voyez bien donc période difficile et là une traîtrise avec euh, avec des contraintes oui bon écoutez euh, bon Asseyez-vous, respirez un grand coup, ça sort comme ça sort, je ne contrôle pas le jeu, mais apparemment il y a bien des choses qui sont en préparation avec des traîtrises, ce qui voudrait dire qu'on va quand même avoir l'autre fou là, euh, qui va qui va repasser, ouais, ça a l'air, hein, parce que c'est pas Marine qui euh, qui ferait ce genre de choses, non, c'est pas le genre, c'est pas une psychopathe. Non, franchement, euh, elle peut être incompétente, ou voilà, ou manquer de finesse, ou j'en sais rien, si vous voulez. Vous pouvez la critiquer tant vous voulez. Mais elle ne elle mettrait pas le, le peuple français comme ça. Franchement, je ne le crois pas. Là, on nous demande vraiment de, de s'accrocher dans la tempête. Et puis, éventuellement, encore une fois, il y a des contraintes ici. Bon. Alors, revenons aux anneaux moutons. Il y a la fin de quelque chose ici. On va regarder ce que c'est. Mais à mon avis, c'est quelque chose que l'on enterre. Ici, on va regarder ce que c'est aussi. Ah, ben, il y en a deux qui voulaient venir, donc on va les prendre toutes les deux, éventuellement. Là, là, et là, ici. Alors. Bon, bah ben, ça, c'est les riches qui continuent à faire mémuse. Hein. C'est le Deep State, le NOM. Ils construisent des châteaux de sable. Donc, en fait, ils veulent enterrer quelque chose. Certainement, la, les institutions, ils veulent les enterrer, à mon avis, c'est ça. Mais alors, vous voyez quand même que ça va mettre du temps. Et que ça va, il est bien possible que ça s'écroule. C'est des châteaux de sable, ça. Donc gardons espoir. Ils veulent tout détruire, mais ça va peut-être mettre plus de temps qu'ils le pensent, ou en tout cas, ça ne se fera peut-être pas. Alors ici, on a des communications, des nouvelles, des choses qui arrivent par rapport justement à ça. Hein, vous voyez bien la carte. Hein ici, ouais, vous voyez là, les gens, ils ont quand même la trouille. Hein. Ouais, ils vont vraiment essayer de se mettre à l'abri par rapport aux problèmes qui arrivent pour ne pas se faire piéger. Alors, par rapport à quoi ben, Je ne sais rien. Par rapport aux restrictions qui vont être mises en place, certainement. Là, on a encore des choses qui sont secrètes, qui sont cachées. Et là, alors là, on a euh, l'insouciance. On a l'insouciance. Pour une raison ou pour une autre bah, J'espère que les gens ne vont pas être passifs. Hein, parce que s'ils ne voient pas ce qui arrive avec euh, ce qui arrive vers eux, là. Euh, hmm, c'est embêtant. Ou alors, on nous dit de garder espoir. Je sais pas. On va remettre une carte là, parce qu'on on peut la comprendre comme ça ou comme ça. on il faut mettre place, attention à la caméra. Soit c'est il euh, faut s'accrocher et puis garder espoir. Soit c'est euh, attention, il euh, ne faut pas dormir. On va regarder ce que c'est. Ouais, non, c'est un changement qui s'annonce. Bon, OK. Il y a un changement qui s'annonce, là. C'est-à-dire, après une période de traîtrise et euh, où on va vraiment swinger il va falloir s'accrocher, je crois que c'est ça, en fait. Hein, euh, il y aura un changement qui sera plus positif par la suite. Bon, ça, mais pas pour tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec ces histoires de militaires, là Il y a des trucs qui tombent dessus. Est-ce que c'est ces histoires d'explosion que j'ai vues oui, il y a bien des désaccords. Ce sera suite à une division. Alors, une division au niveau des pays ou au niveau des, de la population Pour l'instant, ça me parle plutôt au niveau de la population, moi. Ah ah Décidément, elle, elle veut toujours sortir, hein Il y a une femme qui intervient dans les, dans les désaccords. Il y a une femme qui intervient dans les désaccords. Qui est cette femme Une femme très importante. Alors... Ouais, alors ça, c'est quelqu'un qui a réussi, qui va réussir à réaliser son vœu. Donc, c'est une femme qui va concrétiser ses espoirs ou ses projets. Mais alors, pourquoi est-ce qu'elle intervient dans les histoires de de militaire là, il y a une rencontre qui va se faire, ouais, pas qui c'est celle-là, qu'est-ce qu'elle vient faire ici, ah oui, ok, alors là, on a une femme, on a une femme qui va intervenir, mais dans une situation très difficile. Mais alors, est-ce qu'elle est négative, cette femme, ou pas Parce qu'il y a quand même un désaccord. Moi, je me demande si, si c'est pas quelqu'un qui, qui va intervenir plus tard. Parce que, hein, parfois, elle peut sortir né négativement. Parfois, ça peut être Ursula. C'est vrai, cette femme-là, j'ai déjà eu pour Ursula. Mais là, là je n'ai pas l'impression. Je ne la sens pas négative. Elle va intervenir quand il y aura vraiment un, un gros désaccord ou une grosse division en France. C'est qui, cette femme-là Ouais, regardez, elle sort plutôt positivement. Bon, donc il y, y a une femme, il y a un homme qui doit intervenir, ça on le sait. Mais il y a aussi une femme, plus tard. Et elle, eh bien, il y a des histoires de militaires. On va la mettre de côté, si vous voulez bien. Et on va essayer de se concentrer pour savoir pourquoi est-ce que je vois des explosions. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Alors, il y a des histoires de hors de contrôle. Donc il y a une situation qui échappe à tout contrôle ici. Ça me fait des alliances, moi. Hein, parce qu'on a deux personnes et il y en a une autre et une division. À la fois, il y a une division et donc ça entraîne une catastrophe. Et à la fois, il y a une alliance ici. Il hein. faut sortir un peu de la carte. Alors, est-ce que c'est ça Il y a bien un changement très, très, très important qui arrive. Ouais, bon, il y a bien des histoires d'armes. Hein. On attire les armes à soi. Donc, il y a quelqu'un qui attire les armes à lui, ici. Alors, il y a une question de protection, mais c'est peut-être une fausse protection. Ouais, alors, et ça, c'est oui, ça c'est les ordinateurs. Bon, c'est un peu difficile de vous répondre là, a priori, avec toutes ces cartes. Ça, ça me fait penser encore au QR code, ce que j'aime pas du tout. Euh, ça me fait penser à l'informatique, à la population à la déshumanisation, au transhumanisme. Il y a tout ça qui sort. Donc, peut-être que j'ai pas le droit d'avoir la réponse. Je vais refaire un jeu que sur ça. Et là, on va regarder ce que c'est. Éviter de se faire euh, piéger par rapport à quoi. Ouais, donc pour moi, il y a des gens qui vont aller se mettre à l'abri. Bon, ça, c'est une information que je peux vous donner. Il y a des gens qui vont vouloir partir. Échapper à un danger. Donc, pour aller, je vous dis, à la campagne, peut-être, genre de choses, hein. ouais. Qui vont se regrouper ou qui vont. Euh... C'est comme s'il allait y avoir sécession quelque part, ou scission dans la, dans la société. Ce qui n'est pas de bon augure. On va, on va essayer de refaire un jeu que sur ça. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Bon, en tout cas, je peux vous dire que si y passe, il va y aller à toute berzingue hein, dans les projets. Hein. Les QR codes, le machin, le truc. C'est peut-être pour ça que. Pardon. C'est peut-être pour ça que les gens vont partir pas impossible. Hein, c'est vrai que dans les campagnes, on, on peut difficilement vous contrôler. Hein. Enfin bref, dans les petits trucs, euh, bon, on a peut-être un peu plus de liberté, hein, je suppose. Enfin, c'est rien. Tout comme ça. C'est pour ça, ça. Moi. Alors, c'est quoi ces histoires de militaires Est-ce que euh, le conflit va arriver en France Alors, j'ai quoi ça Les cartes qui sont retournées, mais enfin, il y en a trop. Est-ce que le conflit pourrait arriver en France ou va arriver en France avec l'autre qui s'amuse à danser sur la dynamite. Hein. Vous vous souvenez de la carte, hein Parce qu'il y a quand même un truc. Alors, il va falloir s'armer de courage. Et ici, vous voyez, s'armer de courage et faire preuve d'intelligence. Ou de spiritualité aussi, hein, D'accord Bon, je dis, hein, c'est pas... Voilà, vous savez, euh, nos arrière-grands-parents, ou voire les grands-parents, hein, pour les plus âgés d'entre vous, ils ont fait la guerre. Hein. Donc, ils ont dû s'armer de courage aussi. Hein. Bon. bon, vous me direz, eux, ça a duré six ans. Nous, ça fait déjà depuis cinq ans. Hein. Il serait temps qu'on en sorte. Hein. C'est vrai. Mais enfin, euh, quand même, ils ont vécu dans la, dans la peur, etc. etc. Ça devait être très difficile pour eux aussi. S'ils ont résisté, il n'y a pas de raison. Alors, est-ce que le conflit de l'Est peut arriver en France Qu'est-ce que c'est que cette carte est-ce que c'est ça J'ai l'électricité. Oh, J'ai encore cette femme. Elle veut vraiment vraiment sortir. Hein. C'est incroyable. Il y a bien par la suite. Je ne crois pas que ce soit Marine. Je suis pas sûre Je, je crois pas. Hein. Mais il y a bien une femme qui va intervenir positivement. Bon. Ok. Là, on a des histoires de luminosité. D'accord. Donc, faut garder quand même espoir et courage. C'est ce que le jeu veut me dire. Mais pourquoi est-ce qu'on a cette carte-là Ouais, bon bah il y a une traîtrise, vous hein, voyez, on l'avait tout à l'heure, et là on l'a de nouveau. Une traîtrise ici. Donc ça me fait penser à une attaque, moi. Est-ce que c'est ça Alors, il y a des choses intelligentes ici qui sont en préparation. Ouais, et ben moi ce que je pense, vous voyez, avec cette carte-là, c'est que l'OTAN, l'Europe et tout, ils vont faire n'importe quoi. Vous voyez le diable ici, on s'enivre, voilà, on fait, on s'amuse bien, on boit et on devient complètement responsable. C'était des adultes, vous voyez, et ils ont bu, ils ont bu du, du je sais pas, un truc, un truc, bizarre qui a été mis au point par l'espèce de diable ici, si, ça, les, ça les a fait redevenir gamins. Pour moi, ça c'est, on s'amuse bien et on fait n'importe quoi et on agit comme des gamins. Bon, donc là, il y a des gens qui ne vont pas agir de façon euh, raisonnable. Mais en même temps, il se peut que ce soit voulu. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils font n'importe quoi, mais je me demande si ce n'est pas voulu. Vous hein, voyez ce que je veux dire Amener le conflit ici chez nous. Là, on a une alliance qui est cachée. Ah oui, d'accord. Et là, il y en a, a quelqu'un d'autre qui, qui arrivera plus tard. Mais je voudrais rester, encore une fois, ça, ça va un petit peu avec cette carte-là. Il y a quelqu'un de positif qui interviendra plus tard. Bon, on va, on va laisser ça. Je voudrais revenir ici, moi. Oui, la situation va devenir hors de contrôle à un moment donné. Ça va échapper à tout contrôle. Et là, il y aura les conséquences funestes. Il y a quelque chose qui tout sera mis sans dessus en dessous. J'avais déjà sorti cette carte-là. Hein. On va avoir un renversement de, de tout ce qu'on connaît là. Il y a un truc qui va. Euh, qui va. Qui va, euh, qui va se renverser, comment vous dire C'est une, une perte d'équilibre. Hein. C'est aussi quelque chose qui est extrêmement instable. Donc là, on va vraiment, vraiment vers un, un truc, un chamboulement total. Hein. Mais il y aura la, la renaissance après. Bon, on va peut-être rester là-dessus. Donc oui, à mon avis, on peut vraiment avoir, pardon, on peut vraiment avoir une extension du conflit qui donc arriverait à nos portes du fait de trahison et du fait d'irresponsabilité. Mais d'un autre côté, apparemment, c'est planifié. Et du coup, on aurait ça. Alors, comment ça se terminerait cette histoire Ouais, ben, bah, vous voyez, c'est le, toujours le même, hein, le malhonnête. Hein ouais, qui veut nous mettre dans la toile d'araignée. Alors, j'ai dit, comment ça va se finir Bon, bah, il y aura quand même la lumière qui sera faite. Ouais. Moi, pour moi, j'ai toujours dit, hein, il veut nous entraîner vers un conflit. Pour nous mettre, euh, voilà, sous clé, enfin, sous clé, dans la toile. Il veut nous emmener vers un piège. Bon. Ok, c'est ce que je peux vous dire. Donc, on va arrêter pour aujourd'hui. C'est déjà une vidéo qui fait pas mal de temps. Donc, euh, voilà, voilà. On verra bien. En tout cas, allez voter euh, dimanche euh, en 8. Hein, enfin, dans 10 jours. Il faut quand même, euh, il faut quand même y aller. Ne serait-ce que pour, ma pour manifester notre envie que les choses changent positivement. Euh, mais sinon, tu on va demander. Qu'est-ce qui va lui arriver à lui alors, qu'est-ce qui va lui arriver à lui Il y a les questions d'armure et de liberté. Alors, Mais ça, c'est pour nous. c'est pas pour lui, ça. Je dis j'ai du mal à me brancher à lui. Il m'énerve. Je ne supporte pas, ce type. J'essaie de me réfléchir. Alors, on va reprendre le jeu. Là, ça me dit simplement qu'à un moment donné, il faudra qu'on se protège et qu'ensuite, la liberté reviendra. D'accord Mais ce n'est pas tout de suite. Hein. À mon avis, ça, c'est dans plusieurs mois. Bon. C'est pas tout de suite. On va demander. Parce que moi, je vais refinir quand même de façon funeste. Je ne suis pas la seule. Alors, le destin de celui que vous savez. Ouais, pour l'instant, il ne pas son destin. Il est là. Ah, il y a la Russie. Il y a la Russie qui veut intervenir dans son destin, apparemment. Ouais, et ce sera le mot de la fin. Excusez, les poupées russes, hein, Les poupées russes. Il y a quelque chose en préparation pour lui, mais je ne peux pas trop en dire non plus. Bon, on ne peut pas toujours trop, trop dire de choses. En tout cas, euh, on a des mois difficiles. On le sait. Donc vous allez vous armer de courage, et puis faire tout ce qui est en votre possible pour vous protéger, parce que ça c'est important, d'accord Mais gardez espoir, je ne vois pas la France devenir une dictature comme la Chine. Donc euh, n'imaginez même pas que ça puisse arriver Hein, repousser cette image, imaginer continuer à vivre dans un pays libre, même si ça passe par une période de turbulence. C'est important aussi de, de garder ça en tête, parce qu'encore une fois, euh, vos pensées ont aussi une influence sur la réalité. Hein, donc, euh, c'est pour ça que c'est tellement important de, de rester positif, comme disent beaucoup, beaucoup d'alerteurs. Hein bon, et ce sera le mot de la fin, puisqu'on vient de sonner. <rire> Allez, je vous fais la bise. Voilà, c'était un signal qui dit que c'était important. Hein et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.